<t> non, <'en> il cherche encore 5 tonnes là où il dit c'est tout le monde. Mais il a vendu des cocos. Il a même vendu quoi C'est moi un coco. C'est plus que ça, ça. Après les dragons, dans la zone. Si, si il y a des dragons. Ah, Mais c'est comment, monsieur, monsieur, c'est comment mettre po mes, mes poules Mes poules pas. en quoi Moi, poules en quoi je, je ramène, je, ramène, je ramène, là, là ils ont sauté la Non, laisse-les oui. sauter. Ils connaissent la route de ma maison. Non, ils ont sauté. Ils ont sauté. Donc, laisse-les yeah. sauter. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Ils ont sauté yeah. maintenant. Les moi, on ne peut pas faire ça. Regarde, ce n'est pas le chômage qui va faire en sorte que tu vas commencer à prendre mes poules. Je te dis que c'est une Mes poules en tout cas, ils sont en nombre de sept lorsqu'il oui. manque une là, c'est toi oh. au revoir oui,